Très fort en tempo, ça permet aussi de hop quand même assez vite. En roi des rats c'est vraiment pas mal. En fait on va bien tempo au début pour éviter de perdre trop de points de vie et euh, en fait on pourra même limite aller récupérer une taverne 6 avec le, le buddy. Et voilà 7 nouveaux adversaires, préparez-vous au combat pas trop l'intérêt de prendre un URAN pas micro j'ai les nagas pour les pièces même il y a les Uran au prochain tour ah zut jamais très agréable de perdre le premier combat. On perd une pièce sur le buddy. Toujours un peu chiant. On a les dragons. Le dragon ça fait. ça fait que dalle. Donc on va up. Lui il a un naga. Un naga qui a perdu son combat. Un naga 3-3. C'est un naga 2-1. peut moi, un naga 2-1. Prochain tour on a pouvoir plus achat. Par contre, si on perd ce combat, ça va commencer à être compliqué parce qu'on aura déjà perdu deux pièces sur le buddy. Je vous souhaite un bon combat. Nice, 1-2-1. Elouz a été euh, nerfé, hein. c'est ta, taverne 5 maintenant le buddy. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Roi des naga C'est cool ça. La C'est ouais, un beau board hein. C'est un beau board. Hein. La naga de 1 qui fait une pièce, elle était intéressante parce que ça nous permettait de up au prochain tour, mais franchement cette naga de 5, euh, elle fait quand même des belles combinaisons plus tard. C'est presque une carte qui peut être forte. Presque plus forte dans le late que dans leur lit. Ah, mais ça se passe super bien sans combat là. Sans blaguer. Bon, on a notre pigeon. Si on veut. Si on veut pas, c'est la même. Oh. On oh, va un triple de défenseurs robustes. Franchement, je suis pas contre cette idée. Tant pis de perdre une pièce, on s'en moque, hein. Petit bacon là. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Là, c'est important ici de ne pas voir ce que l'on a perdu, mais voir ce que l'on a gagné. Parce qu'on peut se dire, ah merde, on a perdu une pièce, on perd une pièce, mais en fait, on gagne beaucoup plus que ça. On gagne un triple. TAPE DANS LE bacon. Ok. T'as pris un de plus, bim. Enfin, trois. Trois de plus. Bah, L'idée, c'était de choper une de ces trois cartes-là. <rire> Donc, je vais prendre une de ces trois cartes-là. Euh... Dans l'absolu, je pensais plus au commandant du banc. Parce que j'ai tout de suite un plus de plus de sur ma rodeuse. Chaque tour. Après, franchement, Pachemar, euh, c'est là aussi. Hein. Pachemar, c'est là. C'est hein. double râle d'agonie, en plus. Enfin, que pensez-vous le Pachemar. Le Pachemar est plus polyvalent, tout à fait, tout à fait. On a un beau petit board hein, pour euh, quelqu'un qui est euh, pour un tour 5. Franchement. Et pourtant, on a perdu à chaque fois cette petite pièce. À, à, mais bon, parce qu'on a mis l'accent plus sur la tempo que sur l'économie. D'ailleurs la tempo c'est l'économie dans cette méta, il faut quand même pas l'oublier, Pas dans pas. Oh let's go. Ah les hits sont horribles. Oh let's go. Ah dommage. Merci Mephidros du 51, merci pour ton aide, merci beaucoup. Et merci à Niki Merci beaucoup pour... Oh, abonnement de niveau 3, c'est hyper rare. Merci Mephidros pour ton 13ème mois de soutien. Et merci à Niki pour ton 22ème mois de soutien avec un abonnement de surcroît de niveau 3. C'est très très rare. Merci. merci à vous deux. Merci de votre aide et merci de faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup. On va virer ça. On va faire ça. Ennuyeux, let's go. Ok. C'est avec plaisir. Et ben, bah, plaisir partagé. Merci beaucoup. C'est très très important, surtout en ce moment. Merci à toi. Et merci à FurnierFR pour le Prime. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des... des conseils en BG En Battleground Est-ce que j'ai des conseils Bien joué. Faut pas faire d'erreur. Réfléchir. Alors, le meilleur conseil, c'est ne joue pas par automatisme joue par adaptation. Concentre-toi sur chaque tour. Merci Diamantes du 06, merci pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh. J'aime pas perdre ce combat. Je trouve pas ça très agréable. Pas mal ça quand même. Trop tard ou pas trop tard? Ne le dites pas aux autres, mais je je serai pas trop tard. Merci Fangris. Merci pour le prime, c'est gentil, merci beaucoup. Je dirais pas trop tard. moi On peut jouer à Ménagerie Boubou Divin. Après, le Deflecto, c'est toujours bien avec euh, l'ennui. Ouais. Je pense que Pachemar, il va virer. Enfin, ouais, le Pachemar, il en donne qu'une par tour. Le pigeon, on peut pas encore le virer. C'est cool, quand même, le pigeon. ce que vous voulez faire. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. On de perdu une pièce d'or de gagner Vous débrouillez vraiment bien. C'est pas trop mal. hein Franchement. En fait ce qui est bien c'est qu'on a plein de races. Donc pour la Mounted plus tard ça sera quand même assez intéressant. Par contre il va falloir grossir peut-être un peu plus. Faudrait trouver un deuxième Grésobot. Euh... En vrai elle me parle moi cette compo. Ah, le 15 là. Oh ol ol ol ol ol'. Le 15 il fait mal là. Le 15 il fait vraiment du mal. Vous vous débrouillez bien. Hein. On va chercher la taverne 6. Fort mobile. Pour mobile c'est bien dans des compos comme ça mais pour le moment mes créatures elles ont pas toutes taunt. Après euh, je pense que c'est une carte qu'on va quand même acheter. Pour le prochain tour. Ou alors on, on, on considère qu est, que c'est déjà meilleur que Pachemar. Non parce qu'au prochain tour je vais jouer des taunts. Enfin je vais taunter mes créas. Et pour taunter mes créas il faudra virer Pachemar. Ok. Euh, merci marcus 7 000, C'est ça hein? marcus 71000 Salut Fiche Tu m'as tellement fait progresser Merci euh, Bah merci à toi Merci de ton aide Et Et merci Ça me fait super plaisir Et surtout Ça m'aide énormément Donc Enfin euh, ça aide la chaîne Donc euh, Ça t'aide aussi Car les Grâce à l'argent de Twitch Je peux faire des vidéos YouTube Et l'argent de YouTube Je peux faire des vidéos Twitch Donc pas euh, des, des streams Twitch Donc euh... Merci, merci pour, euh, voilà, chaque aide que je pourrais avoir, euh, ça me permettra de continuer mon travail. Donc merci infiniment, merci pour tout ça. Merci Pachiru, salut fils, je viens passer mon prime et je retourne en construit, je te souhaite un bon stream. Merci à toi, merci beaucoup. Bah, bon tryhard. Ouais, le au bot est très sexy là. Cool ça le huit d'attaque sur euh, super, hein. bon continuez sur votre lancer. Ah. Nul, nul et nul, hein, non On n'est pas d'accord avec ça. Serviteur. qu'on le vire non pas tant drôle que ça j'aurais choisi le même Allez. voyons si vous parvenez à Les rester compo méca, c'est pas galère à up bah là on a les grace Donc euh, chaque Boubou divin C'est plus 4 Plus 2 Donc ça va Merci Chips pour le prime, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Ah oh, super. Ça, ça libère une place en plus. Osher, oh, sure. Chaque stat est bonne à prendre hein, je pense. Je sais pas si ça a du sens de taunter ça. On perd la stat sur les autres. En fait c'est bien si on arrive à tout taunter. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Genre je le garde Je le fais pas maintenant Bobo sur Faucheur Non je n'aime pas. Je crois que j'aime pas. Je crois que je veux continuer mon scaling. On est pas mal, notre board il est fort. Ça hein. c'est Milouz donc c'est invincible, mais notre board est fort. Hein. Voir. Est que tout se passe bien La gars, y a des boubous divins. Oh là là là là. Costaud. Tunnelier. <rire> fin du game. Mais c'est costaud. C'est shiny quoi. Je pense que vous avez une chance de Alors, deuxième Macaro, ça sert à rien, j'ai vraiment pas la place. Trop dommage. Ah ça c'est trop mal mis. On n'est pas si loin. Hein. Ah ça c'est mal mis. Sinon on passe hein je crois.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 Ouais, ça fait mal de le virer mais là il faut passer ce combat hein. oh. ok ok on peut on peut moi j'y crois hein, franchement j'ai juste peur qu'il ait un peu trop de stats, mais ça va le faire. Lui devant, on sait jamais s'il y a un Leroy Tonte ou une connerie. Je l'écrase large là. Le gars il touche pas terre. Enfin, mais il a tiré comme un aimant C'est incroyable ce mécaro là Oh La stat qu'il a récupéré lui wop, wop, wop, wop, wop. Wop, wop, wop. Le Top 2 C'est la finale. Vous vous bien. Je pense qu'il faut virer mon Drake, mais... Ouais, parce qu'il y a un deuxième comme ça. C'est vrai que c'est de la stat, mais le poison, c'est plus intéressant.. Après, est-ce qu'on a suffisamment de... Est-ce qu'on aura... Parce que là, on va acheter ça et ça. Ça veut dire qu'on prend pas l'ami d'un ami. Quoique enfin, ce C'est pas cher. Hein. Ah c'est bon, c'est tard, pardon. Oula. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ok hein, le geler Allez Ça va être dur quand même hein. Parce qu'il sait ce qu'on joue Donc euh... Là, ce Gresso Bot Il a carry hein. Franchement c'est vraiment Le Gresso Bot Qui a créé la compo Bon après voilà Lui il joue un deck combo Nous on a un truc Très très tempo Mais Mais on est là Il peut faire égalité. Non, ça va. Il gagne. Incroyable en vrai. Le problème, c'est qu'on met pas beaucoup de dégâts. On lui met 8. Il est à 15. Ah, il aura... on, on aurait pu euh, le, le tuer en deux fois. Je pense que ça suffira pas une fois. Mais on est là. Ouais, mais ça arriverait jamais là. Enfin, je sais pas, hein, mais. C'est gros, hein. Oh, Il a un Leroy, là. Please. Please. Pardon, j'ai soufflé dans le micro. Euh... Bah, je peux récupérer la Coen, mais... J'en fous de la cohen. J'ai hein. je peux pas l'acheter, j'ai pas les mana Faudrait virer lui Pour l'acheter Et mounted ah, il faut que je chatte une mounted je crois dans cette game Ah Sartek Comme ça, lui il peut taper là-dedans. Dans, dans la 5-6. Non Il y avait deux taunts pour les. Ça oh, c'est bien. Ah bah c'est. Non. Ouais, c'était chaud hein. Rien à dire hein. T'as voulu la vente de la carte de Jara, Ouais comme ça je fais le pouvoir et je peux choper un taunt Pour aller Leroy, les choses comme ça L'idée c'était de réaliser un max de value Bon c'était trop compliqué hein. mais... Sur Mantid on gagne hein. c'est con mais en vrai sur Mantid on gagne hein. Parce que Vous voyez à la fin il lui reste une créa donc... Euh, si à la place de notre vieux uran, 5, 6, stone sans kappa, on a une Mantid, bah on tue deux créa Donc euh, la, la Mantid aurait fait la win quand même Dommage Ouais, ouais c'est une belle franchement c'est une belle partie parce que on est parti sur un truc qui. qui on le savait pouvait pas faire 1 et finalement à la fin on a même un espoir de faire top 1, on, a eu... on était très fort dans la tempo. Ouais c'est une game qui est vraiment très très propre. On n'a pas trouvé de Leroy non plus, hein, parce que franchement on avait une... un beau board mais il nous manquait des, des... des... des choses poisonnées quoi.